Bonjour à tous, moi c'est Véro de C'est bon pour la planète et aujourd'hui je suis avec Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Dominique. Thomas qui va nous parler de son expérience, de son chemin vers une finance solidaire, une finance utile à l'environnement et à la société. Alors Thomas, qu'est-ce qui t'a poussé à changer de banque pour une banque solidaire Ça a principalement commencé avec le livre de la famille Zéro Déchet. Donc Ils ont fait leur premier livre sur... Le zéro déchet à la maison puis on en fait un deuxième qui est la transition écologique mmh. et un des gros chapitres de ces livres est sur la finance justement et il y a un classement des banques en fait qui est proposé et j'ai vu que ma banque actuelle en fait était plutôt dans les moins bons élèves oui. et j'ai vu qu'il y avait deux banques qui se débarquaient un peu la nef et le crédit coopératif donc il y avait des impacts carbone moins forts, c'est ça, ça. Oui. et du coup en plus de ce classement en fait dans l'ensemble du chapitre euh, il y avait quand même pas mal de choses qui étaient détaillées sur comment la, la finance avait un impact sur notre environnement, d'une manière qu'on ne voit quasiment pas en fait, mais qui, est, mmh. en fait, qui a beaucoup d'effets. Oui. Ouais, c'est plus de 40% de l'empreinte carbone, donc c'est vraiment oui. pas négligeable. Ouais. Et voilà, donc en fait c'est en fait le principal facteur déclencheur qui, qui m'a poussé en fait à juste vouloir essayer, en fait, oui. de regarder de plus près et. Ok. Juste pour essayer, en fait. D'accord. Et du coup, euh, est-ce que ça a été compliqué de changer de banque Comment a réagi ton banquier Comment ça s'est passé Est-ce que ça a pris du temps Comment ça s'est passé tout ça bon, En fait, je n'ai pas demandé à mon banquier. Ouais. Donc, il euh, n'y a pas eu tu à veux... en parler vraiment. Ouais. Euh, tout ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai ouvert un compte à la NEF, en l'occurrence. Ouais. Et ça, ça s'est passé de manière très simple. En fait. Donc, en fait, tout se fait en ligne. Ouais. Euh, c'est un gros formulaire à remplir avec euh, des informations personnelles. Euh, parce que euh, légalement, ils ont besoin de connaître qui sont leurs clients, il faut scanner une pièce d'identité ou peut-être une pièce en plus, enfin ouais, pas grand-chose. Grand Et ensuite, le dossier est envoyé, il est traité à la main, j'ai l'impression, parce que j'ai une réponse une semaine après. D'accord. Et donc, donc, il était fonctionnel directement ensuite. Ok, super. Donc c'est facile. Ouais. C'est oui. Facile, facile. Et euh, donc tout se fait en ligne aussi une fois que tu as ouvert le compte ou il y a des agences Ça se fait en ligne euh, Je ne crois pas qu'il y ait d'agences. Okay. Euh, mais le... tu n'as pas eu de soucis avec ça bon, top, Non, top. non oh, ensuite... Ça euh... ne pas de ne pas te rendre en agence pour discuter avec un conseiller ou quoi que ce soit Bah vu que c'est surtout un compte épargne que j'aime, il ouais. y a... Enfin moi je ne ressens pas le besoin de discuter de quoi que ce soit puisqu'en fait c'est du stockage d'argent entre ouais. guillemets. Et donc, L'argent il arrive et quand j'en ai besoin je le reviens dans l'autre sens. Mais enfin il n'y a pas, pas d'opération complexe qu'on pourrait imaginer. Sur, enfin, en tout cas à mon niveau, moi j'en ouais. ai pas ressenti. Donc en fait, tu as gardé ton compte courant dans ton ancienne banque oui. et tu transfères tous les. régulièrement de l'argent sur ton compte d'épargne euh, à la nef, ouais. c'est ça euh, Oui, en fait, pas forcément régulièrement en fait. Et surtout quand j'ai une belle ouais. somme à mettre, en fait, je la mets de côté. Et vu que c'est dans une banque différente et donc qu'il y a un, un temps de virement qui est d'un jour ou deux, ouais. ça me permet en fait de moins toucher à cet argent. Je sais que l'argent qui est, qu est là, normalement, ne bougera pas et que qu'il toucherait vraiment quand j'aurai besoin de reprendre une grosse somme pour, pour un besoin de bien défini. Okay. Du coup moi ça me permet aussi de cloisonner dans ma tête, je sais que ce que je vois pas... Ouais. enfin. L'argent que je vois pas, j'ai moins tendance à y toucher, oui. donc l'argent qui est à la nef, je, je le vois beaucoup moins oui. parce que je ne vais de loin pas tous les jours, voire même pas tous les mois oui. sur, sur mon espace client. Donc oui. euh, moi ça me, ça me permet aussi de, de bien séparer les deux et d'avoir de, juste de l'argent qui dort dans son coin et qui, okay. qui fait de mal à personne. Presque. Et euh, du coup cet argent, il, il, il dort, il fructifie Est-ce que les taux d'intérêt sont intéressants Il me semble qu'ils sont assez faibles quand même est-ce que ça n'a ouais. pas été un frein pour changer de banque pour toi Non. Non, en fait, euh, bah, par rapport à un compte épargne classique, genre le livret A, ouais. c'est un peu en dessous, mais enfin le livret A est déjà, très bas. Voilà, ouais. est déjà pas très intéressant aujourd'hui. Donc en fait, quitte à faire du compte épargne autant le faire euh, sur un compte épargne à la nef. Ouais. Et qui au moins sert, sert pour une bonne cause en fait parce que ouais. l'argent qui est placé là, il me semble ensuite qu'il est, qu est redistribué entre guillemets sous forme de prêt à des, des associations, à des agriculteurs il me semble. Enfin j'ai pas tout le détail mais enfin je sais que l'argent est prêté à des taux plutôt avantageux pour ouais. ces structures ouais. et donc j'ai vraiment le sentiment que l'argent qui est là il, est, il fait plutôt le bien que le mal. Ouais. Et, du coup, ça, ça compense la petite perte éventuelle avec un taux d'intérêt à peine plus élevé dans une banque classique. Oui, largement. Mmh. Surtout que je compte pas vraiment sur cet argent-là pour faire des petites... D'accord. Ce c'est plus le but d'un compte épargne aujourd'hui, d'après moi. OK, super. Donc, euh, en gros, ton expérience avec la nef est, est plutôt bonne. Tu recommanderais oui. de changer ouais, oui. <rire> oui, oui. oui, oui. Au, moins, au moins partiellement, je pense, pour commencer. Ouais. Il y a peut-être petit à petit, mais rien. rien en fait, ça, ça ne coûte rien déjà vu que c'est juste un livret bleu. Il y, mmh. y, a, y a rien. Il me semble qu'il n'y a pas de frais sur ce compte-là. Donc, en fait, au contraire, ça dégage des intérêts, même s'ils sont petits chaque année. Mais mmh. en fait, ça, ça ne coûte rien d'en ouvrir un et de la petit à petit, juste pour sécuriser cet argent d'une certaine manière et aider, ouais. aider ceux qui en ont besoin. en fait. Ok. Donc c'est tout bénef quoi. C'est facile, oui. ta meilleure conscience, tu sais où va ton argent, mm -hmm. donc euh, tu reconnais. Et il y a même, euh, alors si, si tu penses que 0,5% d'intérêt sont encore trop, tu peux choisir d'en reverser une partie à des associations. Ah oui c'est vrai. C'est ce qu'on a fait. Oui. Et du coup la moitié des intérêts, donc bon ça fait pas beaucoup, mais au moins en fait cet argent là est automatiquement reversé des associations. Donc okay. tu contribues encore un peu plus. Ouais. Même si c'est dans une petite mesure, mais au moins, au moins ça fait. Quoi. Oui. Au moins tu, tu redonnes ton argent un peu. Okay. Ben, merci beaucoup Thomas. De rien. Merci à vous de nous avoir suivis jusque là. Et puis si vous avez des questions que vous voudriez qu'on pose à la NEF ou à un autre organisme de finances solidaire, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire et on fera de notre mieux pour les contacter et pour vous transmettre les réponses. A bientôt.